Chauffage au bois, choisir les meilleures essences. Choisir les bonnes essences pour se chauffer au bois est primordial si l'on veut un pouvoir calorifique optimal, une combustion totale, avec un minimum d'encrassement des appareils et conduit d'évacuation des fumées. Pour réduire ainsi au maximum la dispersion de polluants dans l'atmosphère. Critères de choix. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir son bois de chauffage, le taux d'humidité, l'essence, la dimension, la provenance. Taux d'humidité. Le bois de chauffage est généralement vendu selon trois catégories de taux d'humidité. Quelle que soit l'essence, ce taux est déterminant pour estimer le pouvoir calorifique. Il est donc essentiel de connaître lors de l'achat du bois, son taux d'humidité. Sachant que le séchage d'un bois de chauffage vert, selon l'essence, la densité et la taille des bûches, mettra entre 2 et 3 ans. Choix de l'essence. Le choix de l'essence est déterminant pour choisir un bon bois de chauffage. De nombreuses essences de bois peuvent être utilisées, Cependant leur pouvoir calorifique sera proportionnel à leur taux d'humidité, mais également à leur densité et donc à leur poids. Classés en trois groupes, G1, G2, G3, les essences de bois de chauffage se différencient notamment par leur masse volumique. Classe G1, les feuillus durs. Le bois de feuillus durs est dense et lourd, il est le mieux classé énergétiquement. Sa combustion est lente, son pouvoir calorifique est élevé. En prenant le chiffre 110 comme indice de base avec le bois de charme qui a un pouvoir calorifique élevé, voici un tableau de comparaison pour chaque essence, indiquant le poids au mètre cube du bois vert et du bois sec, ainsi que son pouvoir calorifique. Tableau de comparaison des feuillus durs classe G1 À titre indicatif Classe G2 les essences intermédiaires Ces essences sont des feuillus tendres, moins denses, elles ne possèdent pas les mêmes capacités de combustibilité que les feuillus durs. Elles s'allument très vite, avec un pouvoir calorifique correct, mais leur temps de combustion est de courte durée. De plus, pour ce qui concerne le châtaignier et l'acacia, ils produisent des escarbises incandescentes, ils sont déconseillés pour une utilisation avec un foyer ouvert. Tableau de comparaison des essences intermédiaires. À titre indicatif. Classe G3 les résineux et feuillus tendres. Les feuillus tendres sont des essences très peu denses, avec des pouvoirs calorifiques modérés. Le bouleau et le peuplier sont des essences d'un bois sec et léger, leur temps de combustion et leur pouvoir calorifique est moyen. Les résineux, le pin, le sapin, l'épicéa, le mélèze sont des bois tendres et légers, idéal pour allumer un feu, ils s'embrasent rapidement, mais se consument rapidement. Ils ont des inconvénients, ils projettent des escarbilles incandescentes et encrassent les conduits de fumée. Tableau de comparaison des résineux et feuillus tendres G3. À titre indicatif. Provenance du bois. Pour participer à la gestion durable des forêts, assurez-vous, lors de l'achat de votre bois, qu'il provient bien d'une forêt française, et si possible d'une exploitation à proximité. Conclusion. En raison des risques que génèrent les essences de bois produisant des escarbilles pendant la combustion, seuls les bois de la catégorie G1 sont aptes pour les foyers ouverts. Pour tous les autres appareils à foyer fermé, l'idéal est un stock de bois, avec pour particularité un mélange de plusieurs essences des trois catégories G1, G2 et G3, la catégorie G1 étant souvent la plus chère, le choix d'essence moins cotée permet d'optimiser le prix de revient. Il est préférable d'avoir un stock de bois sec à l'entrée de l'hiver. L'idéal est d'avoir un mélange de bûches entières ou refendues, de 5 à 20 cm de section, avec par exemple 70% d'une section de 20 cm de diamètre, 20% d'une section de 10 cm et 10% d'une section de 5 cm. L'allumage, la rapidité et la continuité d'un feu, avec une chaleur de combustion optimale et durable, seront ainsi facilités. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.